Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne GeekTech. Aujourd'hui, je vais vérifier une barre d'éclairage, la barre d'écran de chez Bank. Mais avant tout, je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous avez pour mes vidéos et pour ma chaîne. D'ailleurs, on est presque 10 000 avec plus de 1 million de vues et ça fait vraiment plaisir. Je remercie également Bank d'avoir envoyé ceci pour un examen et une présentation. D'ailleurs, vous pouvez consulter l'intégralité de l'examen écrit lien dans la description ci-dessous et si vous souhaitez soutenir la chaîne surtout n'hésitez pas à vous abonner Eh bien allons-y pour la présentation la barre d'écran est un peu comme une lampe de bureau avec la lumière led sauf qu'elle se trouve sur le dessus de votre moniteur elle a une pince qui est faite en polycarbonate d'aluminium très agréable il y a un peu de poids mais avec un support en plastique donc il n'y a pas de souci ou de risque de chute vous pouvez même tirer sur le câble en son bien la qualité de construction qui est très solide et qui est excellent le câble qui est inclus est un câble micro usb et qui est alimenté par usb afin que vous ne souciez pas de l'utiliser point de vue très agréable très rationalisé on pourrait même le brancher directement sur mon moniteur si je le veux ça reste un choix mais je recommanderais l'utilisation sur le pc directement et surtout ça reste esthétiquement parfait mais également avec un bon ampérage, car la barre d'écran bank demande un minimum 1A Niveau commande il y a que 4 boutons tactiles qui changent des boutons physiques celui ci vous permet de changer la luminosité celui ci vous permet de changer la couleur ou la température il y a une lumière ambiante avec un capteur en haut et il y a un réglage pour allumer le capteur de lumière ambiante un bouton de remise d'éclairage par défaut et le bouton marche arrêt la lampe peut être incliné jusqu'à 10 degrés de façon d'ajuster l'éclairage sur votre plan de travail avec une durée de vie de 50 000 heures de quoi l'utiliser sur plusieurs ordinateurs au niveau des dimensions ça reste moyen puisque la barre fait 45 cm environ je vais éteindre les lumières principales donc des tonnes de lumière sur votre bureau très uniforme avec un éclairage sans sentiment pour un éblouissement nul je travaille dans un endroit très sombre dans la chambre donc le fait que cette barre de chez bank se trouve sur le haut de votre moniteur est très innovant et assez ingénieux il n'y a pas de car vous pouvez incliner juste comme ça alors voici une bonne luminosité avec le contrôle que vous pouvez obtenir sur cette barre à l'aide de chez bank on a la possibilité de changer la luminosité très rapidement pour passer d'une température 6500K qui va être une température fraîche et une température de 2700K qui va être chaleureuse c'est un agréable chaud la nuit pendant que vous arrivez du travail ça peut donner une excellente ambiance qui peut être et qui peut vous donner réellement envie de s'endormir donc ça peut vous affecter fondamentalement cette barre d'écran permet de protéger vos yeux et vous donner le confort maximal possible bank semble se soucier beaucoup de deux choses la première chose est votre vue et la deuxième chose c'est la planète et son écosystème en tant qu'entreprise c'est merveilleux de la part de bank le point négatif est que en mettant la barre d'écran bank et le fait qu'elle monopolise le haut de votre moniteur donc attendez vous à mettre votre webcam par exemple soit en dessous de l'écran ou sur le côté mais vous savez tout, cela reste mon avis personnel donc si vous avez cette toute petite barre d'écran bank ça va être d'une grande aide pour vous n'hésitez pas de donner votre avis personnel concernant cette barre de lumière ou juste par rapport au système de fonctionnement j'espère que cette vidéo vous a plu dans ces cas là j'invite tout le monde de mettre un like et surtout pour les nouveaux de s'abonner pour voir les prochaines vidéos et puisqu'on parle de la prochaine vidéo, une surprise vous attend, donc je vous dis à la prochaine, portez vous bien, ciao